Là, là, là, là. vous êtes nombreux et nombreux à vouloir des mondes connectés. Vous êtes même limite aussi nombreux à en avoir acheté une. Que ce soit cette année, l'année dernière ou bientôt, peut-être aujourd'hui même. Bref, une grande partie des abonnés de ma chaîne, de la communauté, de la Panacotime, ou alors des visiteurs peut-être comme toi qui vient juste regarder, manger un petit contenu mais qui ne pas. C'est dommage quand même de ne pas s'abonner. Hein Abonne-toi vous êtes à peu près 80% à pas vous abonner lorsque vous regardez une vidéo. Imaginez si tout le monde s'abonnerait, on aurait déjà dépassé les 30 000 abonnés. Je compte sur vous. Un petit clic, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, c'est de la motivation en plus. Bref, vous êtes beaucoup à avoir une montre connectée, vous êtes beaucoup à vouloir une montre connectée. Je vais simplement vous dire 5 astuces pour bien l'entretenir. Parce qu'il y a quand même un bon budget, hein, les mondes connectées. Bon, on, les trouve, on en trouve certaines en dessous de 100 euros. Je vous ai fait un top en dessous de 100 euros, mais ça peut aller jusqu'à 600, 700, 800 euros. Alors, comment fait-on pour bien entretenir une montre connectée. Voici mon top 5 Première astuce pour bien entretenir une montre connectée. Je vais vous mettre un petit peu en situation. J'ai deux montres connectées différentes là. Vous voyez bien que c'est deux montres connectées différentes. Il y a des différences sur le type de montre, à cadran, montre hybride. Il y a de la différence aussi sur le type de bracelet. Cuir, silicone. Comment entretenir votre bracelet Première astuce, c'est comment bien entretenir votre bracelet en silicone Je vous conseille pour éviter, vous savez, ces traces rouges, ces frictions, peuvent même brûler la peau. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des accidents de travail hein, en tant que testeur de montres connectées. C'est d'avoir tout le poignet complètement brûlé je sais pas si j'ai des images à vous montrer mais bref avec des cloques etc je vais peut-être essayer de trouver des images dans les archives sans vous dire de quand ça date mais ça date d'il y a quand même quelques années au début parce que je n'utilisais pas cette petite astuce enlever une fois par jour votre montre connectée le soir pendant la douche peu importe et laver le bracelet avec de l'eau et du savon surtout les bracelets en silicone ça permet d'éviter des dépôts de saleté entre le bracelet et votre poignet qui à la longue fait des irritations. Ça vous permettra d'avoir déjà d'entretenir votre poignet et surtout de faire que le bracelet soit tout le temps propre et qu'il n'ait pas vous savez des... de la crasse hein, tout simplement qui se colle et qui s'agglutine à force et de force. Ça c'est ma première astuce bracelet, c'est simple, vous enlevez votre montre une fois par jour, vous lui faites un petit lavage, vous la lavez avec de l'eau et du savon et le tour est joué. Deuxième astuce, on reste sur les bracelets Deuxième astuce pour entretenir un bracelet En cuir, un bracelet en cuir, c'est sympa C'est beau, c'est plutôt pas mal Lorsqu'on sort Lorsqu'on utilise la montre de façon quotidienne Mais je vous conseille quand même Par mon expérience, peu importe, hein, le bracelet en cuir Il y a des bracelets en cuir plus souples, il y a des bracelets En cuir voilà, adaptés aussi au sport Mais je vous conseille d'aller sur Amazon Et d'acheter un bracelet en silicone Pour vos activités sportives, c'est facile De transporter un bracelet en silicone, vous pouvez trouver En fonction de votre montre, des packs avec euh, des des bracelets des bracelets des bracelets en silicone ou en tissu si vous avez peur d'avoir des frictions avec le poignet je vous recommande même en tissu mais ça permettra de préserver votre bracelet en cuir le cuir c'est quand même un petit peu plus fragile et il s'abîme un petit peu plus il peut avoir des petites cornures des petites choses comme ça et c'est dommage parce que c'est les bracelets qui coûtent les plus chers donc je conseille je le fais pas forcément mais je conseille d'avoir des petits bracelets en silicone ou en tissu vous savez en tissu quand je dis en tissu c'est des petits bracelets souples maillés qui coûtent euh, voilà les packs vous pouvez trouver des packs de 2-3 bracelets à 10-15 euros, vous les prenez pour vos activités sportives. Vous en mettez un dans votre sac, je sais pas, un dans votre veste. Et lorsque vous allez à la salle de sport, lorsque vous allez courir, vous échangez les bracelets et vous allez courir avec un autre bracelet que celui en cuir. Ça vous évitera d'abîmer vos bracelets en cuir qui sont. Très beau. Souvent, dans les 90% des cas, les bracelets en cuir sont pas forcément inclus dans la montre, mais c'est un défaut que j'ai trouvé par exemple avec la Galaxy Watch 3. Je vous avais même conseillé d'acheter un bracelet en silicone à côté. C'est pareil, moi sur ma Wheezy, j'ai un bracelet en cuir, mais bien entendu, à la base, sur la ScanWatch, c'était un bracelet en silicone. Moi, j'ai acheté un bracelet en cuir et j'essaye de suivre mon conseil au maximum. Troisième conseil pour bien entretenir une montre connectée. En fonction de sa résistance à l'eau, son étanchéité ou sa norme, c'est simplement IP68 Si c'est étanche, 5 ATM, 3 ATM, peu importe Souvent les montres connectées vous permettent de faire du sport nautique Ou du moins de la natation en surface au moins Si vous allez nager à la piscine, si vous allez nager dans la mer Si vous allez faire même du kayak, si vous allez faire du surf, peu importe Je vous conseille lorsque vous allez finir votre activité De reprendre un petit peu ce que je vous ai conseillé en conseil numéro 1 C'est à dire de laver au savon Pas simplement le bracelet mais aussi le cadran Parce que le sel marin le chlore peut, à force, abîmer votre cadran en alu, faire des tâches, bref, c'est simple, c'est efficace, lavez-la, lavez-la en fait. Vous pouvez vous dire, tiens, je fais un petit bain, ma montre connectée tous les jours. Vous pouvez le faire, un petit bain comme ça, elle serait prélace vous lui mettez un petit épisode de Netflix, quelques bulles, et elle est au top. Prenez-en soin, comme une montre normale, même plus, parce que dedans, il y a une batterie. C'est, du coup, mon quatrième conseil Vous savez, il y a un souci de batterie sur les montres connectées globales qui fait que plus la montre a de fonctionnalités, moins elle a de batterie, ça c'est normal, mais qui fait que les technologies actuelles de batterie nous permettent pas d'avoir des Apple Watch avec une batterie de 1 mois. Si vous avez du coup des montres avec beaucoup de fonctionnalités, Apple Watch, Samsung, TicWatch, bref, il vaut mieux essayer de préserver aussi la batterie. Ça peut être des conseils assez simples, même si peut-être des rumeurs ou pas, je ne sais pas. C'est-à-dire d'attendre que la batterie soit presque vidée pour la recharger. C'est-à-dire de ne pas forcément la recharger jusqu'à 100%. Essayer d'aller jusqu'à 80-95%. C'est-à-dire de ne pas la laisser brancher tout le temps. Lorsqu'elle est chargée, vous la reprenez. Ça va dépendre des constructeurs, ça va dépendre des batteries, ça dépend de plein de choses... En fonction de s'il y a une technologie qui permet de garder la batterie une fois qu'elle est chargée Bref, essayez simplement de suivre ses conseils et de faire comme si c'était une petite Tesla de faire comme si c'était, je sais pas, votre smartphone. Certains s'en fichent, mais la durée de vie d'une montre connectée, on va pas dire que c'est supérieur à un smartphone, mais on change moins fréquemment. Enfin, ça dépend des gens, mais bref, les montres connectées qui sont sorties il y a 2-3 ans sont toujours d'actualité. Donc, si vous l'avez acheté il y a 2-3 ans, il vaut mieux la préserver. Je pense que une montre connectée, on peut la garder globalement jusqu'à 5 ans facile. Il n'y a pas des révolutions, il n'y a pas des grosses évolutions comme avec les smartphones qui vous dit que votre montre est dépassée au bout de deux ans. Maintenant, dernier conseil comment bien entretenir sa montre. Connecter. Cinquième conseil. je vous en avais déjà aussi parlé ça va être d'acheter des accessoires, des protections à votre montre, pas pour tout le temps mais je vous conseille en fonction de l'utilisation en fonction de la montre que vous avez je vous avais proposé des, euh, des accessoires de protection je crois pour les Fitbit, pour les Samsung bref, d'acheter des petites protections on peut les trouver sous forme de protection d'écran on peut les trouver sous forme de coque en silicone qu'on met au dessus c'est pas très beau mais je vous les conseille en fonction de l'utilisation que vous allez faire moi personnellement, si je sais que je vais jardiner et que je vais une montre connectée, je lui mets hop, un petit écran de protection une petite coque. Si je sais que je vais aller faire de l'escalade et que je veux ma montre connectée, ma montre connectée de sport, je lui mets un petit écran de protection, je lui mets une petite coque. Bref, si vous allez faire quelque chose qui risque, même si elle est en saphir, peu importe qui risque potentiellement bah, de pouvoir heurter votre montre connectée avec un caillou, avec une pierre, peu importe ce que vous faites comme métier, vous travaillez dans le bâtiment, voilà, vous avez quelques risques. Vous mettez un petit écran de protection, ça coûte peut-être 1 euro, 2 euros, vous le mettez la semaine ou vous le mettez une journée, vous le mettez pendant l'activité et sincèrement, vous verrez, vous aurez. Vous pratiquement jamais de montre connectée rayée il faut pas le mettre tout le temps mettez pas une coque en silicone tout le temps sur votre monde connectée vous pouvez mais ça dénature quand même le design les beaux designs donc soit vous vous orientez sur une montre connectée super résistante mais même petite protection d'écran, si vous la mettez bien ça se voit pas trop dans une journée et surtout si c'est une journée à risque ça vous permet d'économiser une grosse rayure parce que les écrans des montres connectées c'est pas les écrans des smartphones hein. vous pouvez pas les changer vous, vous toute seule et vous pouvez même pas les faire changer voilà les amis c'était mes petits conseils, mes 5 conseils pour bien entretenir vos montres connectées c'est assez simple à mettre en œuvre. Allez, vous pouvez payer, euh, prendre un budget de 20 euros pour acheter des bracelets en plus pour acheter des petits accessoires en plus des petits écrans mais c'est assez facile si vous recherchez un bracelet vous ne savez pas quoi acheter en bracelet ou voilà vous savez pas quoi acheter comme protection dites-moi en commentaire ou venez dans le discord dites-moi voilà moi j'ai cette montre j'aimerais un écran de protection j'aimerais un bracelet pour ma montre est-ce que tu peux me confirmer que celui-ci va bien ou est-ce que tu peux me dire me conseiller des bracelets n'hésitez pas je serai là pour vous aiguiller là-dessus j'espère que cette petite vidéo vous servira n'hésitez pas à venir discuter avec moi en live à 18h le mercredi que ce soit un live Twitch ou un live YouTube Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on peut discuter et peu importe la thématique du live, je répondrai, j'ai toujours un petit moment de fin de live où je réponds à toutes vos questions, même si c'est juste tu préfères ça ou ça, c'est franco, tac tac, je vous réponds, je préfère ça, parce que, parce que, parce que, pourquoi, parce que, on échange, tout le monde est content, le mercredi soir à 18h, je vous attends. En attendant à la prochaine vidéo, vive à fond, vive à high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.